Moins 2 milliards sur les assurances-vie au mois de mai, ce sont les derniers chiffres de la décollecte nette du mois dernier, qui porte à 4 milliards et 3 mois consécutifs la décollecte nette des assurances-vie depuis le début de l'année. Alors, normalement, ça aurait dû être un non-événement complet, euh, 4 milliards sur 1750 d'encours, bah, ça fait jamais que 0,2% donc euh, les articles que j'ai pu lire qui parlent de saigner euh, sont clairement exagérés euh, et en plus euh, alors en temps normal euh, les assureurs sont foutroyalement il suffit qu'ils vendent un peu d'actifs pour rééquilibrer euh, leur pour ré rééquilibrer leur compte et dans les temps actuels où euh, ils ont eu des pertes latentes, c'est un peu plus embêtant, mais ils ont normalement des réserves pour gérer tout ça et s'occuper de tout ça. Donc, normalement, ça devrait juste faire une petite dépêche en disant « tiens, voilà, on est à 4 milliards de décollègues sur le début de l'année, euh, on note et puis on passe à la suite ». Sauf que c'est bien évidemment un peu plus compliqué que ça, et que, euh, à mon avis, euh, ces petits chiffres de rien du tout euh, sont en train de montrer quelque chose de beaucoup plus important, euh, qui est que l'assurance-vie... Euh, c'est mon fils qui vous dit bonjour. Excusez-moi, hein, à la guerre comme à la guerre. Euh, qui est que, euh, pardon, je reprends, euh, l'assurance-vie est en train, ou en fait, à perdu euh, son statut de refuge pour notre épargne. Euh, alors ça, en vrai dire, on le sait depuis au moins 2017, et la loi euh, Sapin 2, euh, qui a organisé euh, la possibilité pour l'État de confisquer euh, vos avoirs en assurance-vie. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce sont les assurés qui eux-mêmes euh, s'en rendent compte et euh, sont en train d'agir en conséquence. C'est le tout début, mais je ne vois pas comment cela ne pourrait pas s'amplifier dans les mois et années qui viennent. Et là, ça va devenir carrément problématique. Euh, le, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une euh, décollecte nette en soi, sur un mois ou deux, trois, c'est pas si fréquent d'avoir trois mois de suite de décollecte nette. Mais euh, en tout cas, d'avoir une décollecte nette, c'est des choses qui arrivent. Mais dans une période comme celle-là, de crise et de crise tout à fait particulière durant laquelle on a une épargne forcée qui se constitue très importante. Euh, et là, on, on parle de centaines de milliards euh, qui n'ont pas été consommés pendant les mois euh, de confinement. Euh, Peut-être un peu moins d'une un, un centaine de milliards. Mais quand euh, vous allez regarder les chiffres après, ça dépend comment on fait ses estimations. Mais en tout cas, il y a cette épargne forcée qui a été constituée, plus une période de crise durant laquelle on va chercher à placer cette épargne dans, euh, dans des refuges, normalement, et jusqu'à présent, cela, aura, cela aurait dû jouer en faveur de l'assurance-vie, et ce n'est pas une décollecte nette euh, auquel nous aurions dû faire face, mais au contraire une collecte nette très forte. C'est en tout cas ce qui s'est passé dans les autres crises, et c'est ce qui aurait dû se passer doublement aujourd'hui, euh, alors que euh, c'est c'était pas une forcée qui s'est constituée avec le confinement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé euh, pour le livret A, euh, pour les LDD, ou même tout simplement pour le compte courant. Mais... Pas pour l'assurance vie et il y a des raisons assez simples à cela et ces raisons sont essentiellement réglementaires les pratiques des assureurs et en fait c'est assez normal que ça se passe comme ça euh, parce que les gars se tirent des balles dans le pied de manière extraordinaire. Parce que si on réfléchit un peu euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a On a une assurance vie qui en moyenne euh, avait un rendement de 1,8 euh, en 2019, euh, excusez-moi pour le bruit derrière, je ne sais pas trop ce que prend le micro, donc 1,8% en 2019, euh, cette année on prévoyait 1,5%, euh, mais avec la crise, si on est à 1,2 ou 1, on sera déjà vachement, vachement bien. Euh, ajoutez à cela des banques centrales qui impriment comme des malades, euh, ce qui ne va peut-être pas encore se traduire par de l'inflation très vite, parce qu'il faut encore une fois qu'on qu digère ce confinement. Mais euh, en tout cas, euh, on sait qu'il y a une, un risque de reprise d'inflation. Alors avec des taux qui baissent et de l'inflation qui reprend, euh, l'assurance-vie devient un placement totalement catastrophique. Donc vous avez des rendements qui baissent. Vous ajoutez à cela des frais d'entrée qui sont importants au regard de ces rendements, euh, et qui fait que euh, l'épargne euh, devient assez illiquide, euh, devient assez illiquide euh, et ajouter à cela euh, cette espèce d'imbécilité euh, des assureurs de forcer euh, leurs assurés à prendre des unités de compte, est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui, qu'on veut prendre des unités de compte, qu'on veut prendre vos unités de compte qui sont surchargées en frais, qui sont assez mal gérées de manière générale, euh, et, et, et qui sont de très, très, très mauvais produits. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, si vous voulez, dans, dans aujourd'hui, vous avez à peu près euh, entre 30 et 35% des nouveaux avoirs en assurance vie qui sont en, en unité de compte. Mais c'est pas. Il y, a, il y en a probablement un petit peu qui sont des gens qui cherchent à jouer une reprise. Euh, qu'ils aimeraient bien le voir. Attention, je ne vous conseille certainement pas ça, hein, à moins que vous soyez très, très joueur ou partant pour une petite... Mais même si c'est pour une spéculation assez rapide, l'assurance-vie, ce n'est pas un endroit pour faire ce genre de spéculation. Euh, mais je crois surtout que c'est que c'est des gens qui euh, veulent placer ces, les, cette épargne forcée et, et qui leur banquier leur dit non, non, il faut absolument que vous mettiez un minimum dans, dans, dans des unités de compte. Et du coup, avec euh, une épargne qui... Euh, selon ses règles et selon ses frais, devient en fait assez liquide. C'est-à-dire que si vous, vous, vous mettez demain votre argent en assurance vie sur un fonds euro et que vous voulez le retirer après-demain ou dans 6 mois ou dans un an ou même dans 2 ans, vous allez être perdant. Parce que le, le, le, on sait tous qu'une assurance vie est défiscalisée au bout de 8 ans. Mais même avant les 8 ans, vous perdez effectivement la défiscalisation. Mais si vous en avez besoin, vous n'avez aucun problème à retirer vos fonds. Et quand vous aviez 3-4% à de rendement tous les ans, les 2% de frais que vous pouviez avoir à l'entrée, ce n'était pas grave. Mais quand vous avez 2% de frais à l'entrée aujourd'hui, et qu'il vous faut parfois 2 ans, 3 ans, non, 2-3, c'est beaucoup, mais 2 ans pour ne, ne serait-ce que rembourser vos frais, vous avez une épargne qui devient illiquide. Et en ce moment, on ne sait même pas, peut-être qu'il va y avoir... Euh, une, on ne sait même pas quelle va être la, la, la nature de cette crise économique, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas, c'est pas le moment d'aller bloquer de l'argent de manière illiquide. Donc, bien évidemment que non. C'est pas le moment euh, d'aller investir sur euh, des produits assez mal foutus, euh, surchargés en frais, euh, que sont les unités de compte. C'est pas le moment d'investir là-dessus. Hmm. Et en plus, tout ça pour des rendements totalement nuls. Donc, en soi, il n'est absolument pas étonnant que, euh, ça que, que la décollecte actuelle ait lieu et qu'il y ait ce décrochage entre l'assurance-vie qui devient beaucoup moins intéressante par rapport à un livret A ou même ne serait-ce qu'un compte courant, parce qu'il ne faut jamais, jamais oublier qu'une assurance-vie est une épargne de précaution. C'est une épargne de précaution, c'est le, le truc que les assureurs refusent d'accepter, ne veulent pas comprendre, ils rêveraient que ce soit un instrument d'investissement pour... Mais non, c'est une épargne de précaution, c'est quelque chose que, que l'on met, et puis il faut que ça puisse être disponible, il faut que ce soit sûr, il faut que ce soit garanti. Vous enlevez la garantie en forçant les unités de compte, vous enlevez la liquidité avec des frais trop importants et un rendement trop faible, vous enlevez le rendement aussi, il n'y a plus aucun intérêt. À être sur une assurance vie. Donc nous avons cette décollecte nette et cette décollecte va continuer et va s'amplifier parce que, je viens de vous le dire, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de valeur refuge à l'assurance vie. Et encore une fois, euh, moi c'est un discours que je tiens depuis 2017, vous avez plein d'autres gens qui le tiennent aussi. Ce qui est important, c'est pas que c'est plus une valeur refuge parce que ça, quand on regarde de près, euh, c'est assez facile à voir. On va en reparler, si vous voulez. Aujourd'hui, la garantie de capital de l'assurance-vie n'est plus tenable. Vous pouvez euh, obliger, si vous voulez, vous pouvez mettre une garantie légale. Elle n'est pas tenable, et à mon avis, elle ne sera pas tenue. L'assurance-vie est un placement totalement obsolète. C'est quelque chose que je répète à longueur de temps. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience de cette obsolescence. Donc, maintenant, prise de conscience de cette obsolescence, ce qui devrait donc accélérer la décollecte petit à euh, petit sur de plusieurs mois plusieurs années, on n'est pas en train de parler d'un truc euh, absolument on n'est pas en train de parler d'une explosion extraordinaire mais c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qu'est-ce que ça va produire qu'est-ce que ça va passer, qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est un risque pour ceux qui restent en assurance de vie euh, ouais. ça devrait pas être un risque. Ça ne devrait pas être un risque parce que les assurances-vie ont été construites pour pouvoir encaisser des décollectes durant de mauvais moments. Sauf que, euh, bah, depuis encore une fois, depuis 2017, et depuis même un peu plus d'années, plus profondément juste depuis 2008, l'assurance-vie a évolué d'une telle manière qui fait qu'aujourd'hui, si on commence à avoir un peu trop de décollectes au mauvais moment, votre épargne devient très clairement en, à risque. Elle devient à risque euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'au-delà euh, des marchés financiers, les assureurs sont extrêmement fragilisés par cette crise. Euh, et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, parce qu'il y avait eu euh, une audition euh, à l'Assemblée nationale de, de, de la présidente de la, de la Fédération française des assureurs euh, qui avait été euh, extrêmement inquiétante euh, c'était au euh, mois d'avril il me semble je, je, je vous mets le, le lien aussi euh, en bas euh, où euh, on se rend compte que le surcoût pour les assureurs est énorme et en plus de ça euh, le, vous avez euh, dans la, la, la, la manière dont sont Construites les assurances vie aujourd'hui, des choix qui ont été faits pour assurer ce rendement minimum, qui se révèle aujourd'hui être très dangereux. Il faut bien euh, voir comment est constituée une assurance vie. Alors, vous savez, a priori, c'est quelque chose qu'on sait tous, une assurance vie va être à 80% en moyenne de l'obligataire, vous allez avoir euh, 7 à 8% d'actions. Euh, un peu plus d'immobilier, peut-être une, peut une dizaine de pourcents d'immobilier, et un peu de cash et deux, trois autres trucs euh, à la marge. Mais donc c'est quand même essentiellement un énorme paquet d'obligataires, un petit paquet d'actions et un autre un peu plus gros d'immobilier. Et d'ailleurs, si vous avez une assurance vie qui a, euh, qui a structurellement un rendement supérieur, je parle des fonds euros, pardon, hein. excusez-moi, je parle des fonds euros, euh, ce sont les fonds euros qui sont problématiques aujourd'hui, parce que la garantie de capital des fonds euros euh, n'est plus tenable. Si vous avez une, une, une unité de compte, bah, c'est pas grave, vous allez vous faire massacrer en frais, euh, vos, vos unités de compte vont baisser, donc de toute manière, toutes les pertes vont euh, vous, être, euh, vous être envoyées donc, ce pas grave, il n'y a pas de risque là-dessus. Le risque, il est sur la garantie en de capital de, de, des, des fonds euros qui n'est plus tenable à cause de cette structure. Alors, a priori, on se dit ce qui est à risque, c'est la bourse. Paradoxalement, ce n'est pas le plus risqué aujourd'hui. Euh, je l'avais dit déjà à l'époque, euh, parce qu'on sait que voilà, les bourses ont déjà rebondi. Donc, on va déjà... Euh, on, on, on va probablement d'ici la fin de l'année retrouver des cours acceptables. Peut-être, peut-être pas, mais bon, a priori, on n'est pas, pas, pas, pas en train de, de, de, de voir une, une baisse de moins 20, moins 30, moins 40% à la fin de l'année au, au moment où il faut servir les rendements. Euh, lui, le, il va y avoir un peu de problème, un peu de tension sur les dividendes, bien évidemment, où, euh, puisque là les dividendes sont gelés. D'ailleurs, il y a un moment il va falloir les dégeler d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va se rendre compte qu'il euh, y a trop de choses euh, qui, euh, qui dépendent de ces dividendes et qui vont mettre certains pans du système financier euh, à risque. Donc les dividendes vont probablement revenir un peu plus vite que prévu. L'immobilier, ensuite, est déjà plus problématique. Euh, et, donc, et si vous avez euh, une assurance vie qui, euh, structurellement, donne un peu plus, un fonds euro, qui a un rendement supérieur au rendement moyen 1,8% en 2019, si vous voulez quelque chose qui est encore à 2,5 ou à 2,2,3. Généralement, c'est parce que c'est surchargé en immobilier. Alors, les, ces assurances-vie euh, sont très risquées aujourd'hui. Si j'étais à votre place, euh, je me dépêcherais de les vendre euh, parce que on sait que... Euh, alors, ça dépend ce qu'il y a derrière comme immobilier. Mais que ce soit de l'immobilier de promotion euh, qui, euh, là, va quand même prendre un sacré, un sacré coup. Ou même euh, l'immobilier euh, de, de loyer. Euh, là aussi, il euh, y, y a des risques. Alors, ça dépend si vous êtes euh, sur du bureau ou euh, sur, euh, ou sur de, de, de, de, de, de la location. Il y a plein de fois -là. Mais en tout cas, il euh, faut faire attention. Là, il y a un risque de tarissement des flux assez important euh, qui va... En grande partie, être compensé par l'État, qui, euh, qui a pris énormément de mesures là-dessus, mais il euh, ne faut pas rêver, pas complètement non plus. Et en fait, le problème principal, et là où on l'attend probablement le moins, je vous parlais, en avais déjà parlé dans, dans cette vidéo du mois d'avril, c'est la partie obligataire. C'est ce, ce, gros, ce gros morceau de 80% de votre assurance vie où... Euh, on se dit, on voit, on se dit, tiens, c'est 80%, ça doit être de l'obligation française, de l'allemande, de, de, de l'italienne, certes, de la grecque, mais bon, euh, ben non, en fait. Euh, le, le, vous savez sans doute qu'il y a un spectre des obligations euh, selon euh, la, la, la, leur, leur sécurité selon leur, leur robustesse, le plus robuste étant une obligation souveraine type allemande, aux Suisse, et après vous descendez les marches jusqu'à des entreprises comme Renault, qui sont à la limite de ce qu'on appelle la catégorie d'investissement. Il y a deux grandes catégories dans les obligations. Il y a les obligations d'investissement qui sont réputées sûres, et il y a les obligations dites « high yield » ou à haut rendement, qu'on appelle aussi parfois les obligations pourries, « junk bonds », et qui, elles, ne peuvent pas, bien évidemment, faire partie d'un fonds euro d'assurance-vie à capital garantie. C'est beaucoup trop risqué. Or, qu'ont fait les assureurs depuis euh, 2008 pour essayer de garder un peu de rendement et de pouvoir servir des choses dans cette espèce d'environnement de taux négatif euh, tout pourri Eh bien, euh, ils ont, pour la sécurité, ils ont gardé un gros morceau euh, dans des obligations euh, souveraines euh, très robustes. Et ils ont pris un autre très très gros morceau, environ 20%, même un peu plus, sur des obligations à la limite entre la catégorie d'investissement et la catégorie spéculative, euh, catégorie au rendement. Et ça, euh, c'est un énorme problème, euh, parce que c'est quelque chose qui est sous-marin, qu'on a beaucoup de mal à contrôler, mais ce que l'on voit, c'est que euh, les, euh, les taux entre euh, les, les, les obligations euh, d'investissement peu risquées et les obligations spéculatives qui le sont, sont en train de se dilater, sont en train de diverger. Euh, et ça, c'est très très très mauvais euh, pour euh, les, euh, les assureurs. Ça signifie que euh, les, taux montent, euh, les taux montent pour, les, euh, pour ces obligations euh, spéculatives. Euh, ou à la limite, on est à la frontière. Donc euh, Renault, par exemple, est tombé en territoire spéculatif. Alors après, vous avez la BCE, tout le monde qui y a, mais on fait comme si ce n'était pas spéculatif. Enfin bon, derrière, euh, les taux sont les marchés qui les font. Et du coup, là, vous avez un gros morceau, 20%, un peu plus, de vos assurances de vie, qui est aujourd'hui <coughs> dans de l'obligataire spéculatif à la limite du spéculatif, et qui est factuellement tombé. Après, vous pouvez, vous pouvez décider que ça ne l'est pas, vous pouvez changer l'étiquette. Factuellement, ça l'est. Euh, Tomber dans la catégorie spéculative, alors c'est pour ça que les banques centrales ont annoncé qu'elles allaient faire des rachats massifs de ces obligations, mais malheureusement, ce n'est pas si simple et ça ne suffit pas. Euh, ce n'est pas si simple pour deux raisons. Que ce qui est très clair, c'est que vous ne pouvez pas laisser ces taux augmenter trop la première raison, c'est que si ces taux augmentent, la valeur des portefeuilles obligataires des assureurs baisse. Donc, quand les taux montent, euh, les portefeuilles constitués de ces obligations prennent des claques. Et ça, tout le monde sait que personne n'est capable de soutenir une hausse des taux. C'est-à-dire les entreprises ne sont pas capables de soutenir les hausses des taux, les entreprises qui émettent ces obligations, les assureurs ne sont pas capables de soutenir une hausse des taux, euh, personne et l'économie euh, n'est pas capable de soutenir ces taux, parce qu'on n'est pas capable de, de, derrière de trouver du boulot à tous les gens qui travaillent dans ces entreprises, et qui seraient mis au chômage si ces entreprises faisaient faillite, ou en tout cas n'arrivaient plus à se financer. Euh, donc, on sait que ces taux ne peuvent pas augmenter. Très bien On a vu quand travailler à la Banque Centrale Européenne, ils vont racheter tout ce qu'il faut pour que les taux ne remontent pas, et euh, laisser tout le monde en vie. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que si vous arrivez, à, à vous êtes Madame Lagarde, vous dites « tiens, on va garder euh, le, le, des taux euh, d'obligation euh, pourries, de junk euh, à, on va dire, 2%, ou euh, 1% même », on est dans des taux comme ça, c'est-à-dire qu'on a oublié mais je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a un an et demi Altis, qui est la boîte de télécom la plus pourrie qu'on puisse imaginer a réussi à lever des obligations à taux négatifs c'est du délire et, et bien évidemment ces trucs-là ne sont pas soutenables donc mettons que vous arrivez artificiellement euh, à maintenir ces taux-là 1, 2, 3, par là un le problème si vous voulez c'est que euh, si ça, ça vaut 1 ou 2%, ben alors la dette allemande, ça va valoir moins 1, moins 2, moins 3%, peut-être un peu plus. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une euh, entreprise comme Altice euh, soit considérée avec le même niveau de sécurité que l'État allemand. Personne. Personne ne raisonne comme ça, personne ne fait ça. Euh, et la Banque Centrale Européenne est coincée. Elle n'a pas... Elle n'est pas en mesure, elle n'est pas en capacité euh, à la fois de maintenir euh, des obligations euh, spéculatives à un niveau acceptable pour tout le monde et d'empêcher et d'empêcher que les obligations souveraines les plus robustes, type l'Allemagne ou même la France, euh, de s'enfoncer dans un territoire profondément négatif où on va passer sous les moins 1, sous les moins 2, moins 3, moins 4. Eh mais il y en a aussi des obligations comme ça euh, dans vos portefeuilles. <coughs> Pardon. Et donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vos rendements vont devoir baisser encore plus. Et que, à chaque fois, que euh, les... Euh, C'est quelque chose qui est très important sur vos assurances-vie. Lorsque euh, les taux baissent, la valeur des assurances-vie en portefeuille augmente. Donc, en soi, ça pourrait être une bonne nouvelle pour les assureurs. Vous pourrez dire, ben c'est génial, j'ai des énormes paquets de dettes souveraines, allemandes, françaises, tout ça. Si les taux baissent, eh ben je vais faire des plus-values. Si Aujourd'hui, quand vous avez un taux qui baisse de 1%, un taux qui passe de 1% à 0%, ça représente une plus-value de 10% sur le, le, le, la valeur de votre obligation. Ça, c'est très important. Sauf que votre assureur ne peut pas profiter de cette baisse de taux parce que, il est obligé d'avoir 80% d'obligataires dans son, dans, dans son portefeuille, donc il ne peut pas les vendre. Donc il a un, un, il a un, un gain latent de 10%, mais il ne peut pas vendre ses obligations, donc il ne peut pas le prendre. Donc la seule chose, la seule chose sur laquelle il peut miser, c'est le coupon. Et le coupon, lui, vient de passer de 1 à 0%, c'est-à-dire qu'il vient de, de, de se prendre un coup de canif. C'est pour ça que je vous dis que l'assurance vit est un placement qui est devenu totalement obsolète, c'est que euh, le, le, le gérant qui s'occupe de votre fonds euro d'assurance vie, lorsque les taux baissent, il ne peut pas, il peut un tout petit peu marginalement, mais il ne peut pas tout d'un coup se dire « je vais vendre 20% de de mon de mon portefeuille obligataire, faire 10, 15, 20% de, de, de, de plus-value cette année-là, quitte à ce que je fasse moins un l'année d'après ou quelque chose, il ne peut pas faire ça, parce que votre portefeuille, euh, de, votre fonds euro doit être placé en obligataire, c'est légal, et même s'il pouvait le faire, ça, ça crée des problèmes incroyables. Si vous faites plus 20% une année et moins de l'autre, bah c'est sûr que c'est mieux que de faire un et un sur les deux années, mais comment est-ce qu'ensuite vous euh, distribuez l'argent à vos assurés Et là, ça devient un casse-tête pas possible. Bref, enfin bon, ça c'est pas. de toute manière, ils ont pas le droit. Euh, c'est un peu, si vous voulez... Avoir une assurance-vie, un fonds euro d'assurance-vie aujourd'hui, c'est un peu comme si vous investissiez dans Amazon en espérant qu'il vous donne un dividende. Alors que Amazon ne donne jamais de dividende. Euh, pourquoi Parce qu'ils savent que les gens ils n'ont pas besoin. Les gens achètent Amazon parce qu'ils savent que la valeur d'Amazon va augmenter. Et ben le marché obligataire c'est pareil. Vous avez des tas d'investisseurs institutionnels, pas que la, la, la, la, la banque, les banques centrales, qui investissent dans l'obligataire, pas pour le rendement, pas pour, pas pour le taux. Ils s'en foutent que le taux soit à 1, 0, moins 1, moins 2. Ils le font parce qu'ils s'attendent à ce que les taux baissent, et que les taux baissent énormément. Et du coup, bah, eux, quand, euh, que le, le rendement soit à 0, ils s'en foutent. Eux, ils cherchent à prendre une plus-value sur la baisse des taux. Oui, mais dans une assurance-vie, vous ne pouvez pas, je vous le répète, vous ne pouvez pas prendre ça. Vous êtes coincé, Et ça, c'est stupide. Et, et c'est d'autant plus stupide qu'en soi, aujourd'hui, avoir une obligation de l'État français, ce que vous pouvez avoir assez facilement, bon, il suffit de demander à votre banquier, hein, avoir une obligation de l'État français, avoir une obligation de l'État allemand, euh, ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça, je peux vous expliquer comment on fait aussi. Euh, le... C'est quelque chose qui euh, vous permet aujourd'hui d'avoir euh, très peu de risques de perte, voire pas du tout puisque votre obligation, euh, vous savez à la fin si vous prenez une obligation à 5 ans, donc ça vous, vous allez toucher, alors vous êtes sur un taux négatif, donc vous, allez, vous sur un taux négatif vous prenez une obligation à 5 ans, vous allez probablement euh, la payer euh, on va dire 103, et puis au bout de 5 ans euh, vous récupérerez que 100, enfin vous le savez, euh, donc vous avez éventuellement cette petite perte-là, mais sinon le reste est assuré. Et surtout, ce que vous savez, c'est que euh, les banques centrales ont déclaré euh, la Fed, la BCE, ils ont dit que les taux n'allaient pas remonter avant au moins deux ans. Donc s'ils ne peuvent pas remonter, ça veut dire que les valeurs des obligations ne peuvent pas baisser avant la maturité, sur le marché secondaire. En revanche, les taux peuvent baisser. Et si les taux baissent, alors là, c'est jackpot pour ceux qui détiennent une obligation en direct. C'est vachement bien d'avoir ça. Euh, et du coup, aujourd'hui, la meilleure chose à faire avec votre épargne, c'est de, <coughs> de sortir votre assurance vie pour presque la reconstituer euh, par vous-même. Euh, alors, pro, euh, bah, à mon avis, sans la composante action, euh, qui pour moi a, a très peu de sens, voire pas du tout. Mais en tout cas, la composante est obligataire, elle est mieux choisie que des obligations d'entreprise type Renault qui sont folles, parce que encore une fois, ils s'attachent au coupon et pas à la valeur de l'obligation. Donc il ne faut pas, faut pas avoir le même portefeuille d'obligataire, mais il faut avoir de l'obligataire super solide de, de, de, de, de, de, de, de l'allemand, du français, du suisse, de l'américain. Vous pouvez vous constituer ces portefeuilles assez facilement. Hein. C'est un truc, je travaille dessus mais depuis des années, si vous voulez. Encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. C est, c est, pour moi, c'est l'investissement le plus évident si vous sortez votre assurance-vie et que vous avez besoin que le placement soit liquide et sécurisé. C'est évident. Et si vous voulez, non seulement vous avez un placement qui est sécurisé, parce que vous savez que les taux ne peuvent pas remonter. Et retenez bien ça, c'est le truc le plus important. Quand les taux baissent, les valeurs de vos assurances de vie augmentent. En musique. Euh, le... Donc on sait que les taux ne peuvent pas monter, mais est-ce qu'ils peuvent baisser? Parce qu'ils sont déjà, on est déjà des taux négatifs en Europe. Est-ce qu'ils peuvent encore baisser? Parce qu'il faut bien voir c'est que dans les périodes de crise comme on a eu en 2008, ou en 2001, ou encore dans les, dans les crises précédentes, le, les taux baissent, les taux baissent de 5 à 6% aux états unis en 2001 et en 2008, et les taux baissent de 3 à 4% en Europe. Lorsque vous avez une crise comme ça qui arrive, il faut baisser les taux. Alors vous avez déjà des taux à zéro Qu'est-ce qui se passe quand il y a déjà des taux à zéro Est-ce que, est quoi, coup vous abandonnez l'idée de baisser vos taux de 3 ou 4 mois, euh, comme on l'a fait en 2008, en 2001, et les autres fois précédentes ah. Ben non C'est-à-dire que c'est jamais par gaieté de cœur qu'on fait ça. On fait ça par nécessité. Euh, c'est vraiment, on n'a pas le choix de faire ça. Et là, il n'y a pas tellement de raisons que ça se passe pas aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un risque absolument important que les taux, passe à moins 3, moins 4 Pas du tout neutre, ce risque. Encore une fois, à chaque crise, et on n'est qu'au début de celle-là, d'un point de vue économique sanitaire, ça, je, je laisse ça à d'autres, d'un point de vue économique et financier, on, fait à peine, on est à peine en train de rentrer dedans. C'est comme si on était à l'été 2007. Hein. On n'est pas du tout encore en 2008, si on veut faire la comparaison. Et, euh, et, et, et, et du coup... Ces taux vont baisser, mais si ces taux baissent à moins 3 ou moins 4%, les banques vont être obligées, les banques vont être obligées de vous les passer, de vous les refacturer sur vos comptes courants, sur vos assurances-vie, sur vos livrets. Et aujourd'hui, au-delà du risque de confiscation qui a été mis en lumière par les réformes de la loi Sapin 2 en 2017, aujourd'hui, le risque, à mon avis, le plus important. Euh, sur le, votre fonds euro d'assurance-vie et sur votre compte courant et sur euh, vos livrets, il est qu'on vient de vous dire « pas de problème, vos, euh, vos, fonds, euh, ce, vos capitaux sont garantis, mais on leur applique un taux négatif à moins 3, moins 4 %.» Dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous garantissez plus mon capital. Je, je pense qu'on n'est plus euh, à sa près euh, dans les absurdités que sont capables de nous vendre ce gouvernement et les précédents aussi. Euh, et du coup, aujourd'hui, le risque important est que, euh, un jour, ça arrivera de toute manière brutalement. On ne va pas vous prévenir en vous disant, ah, à partir de... Parce que dans ces cas-là, tout le monde retire ses billes, parce que personne ne veut prendre moins 3, moins 4% par an sur son, sur son épargne. On est déjà suffisamment, on est déjà suffisamment mécontent d'avoir entre 1 et 2%. Alors, si vous commencez à nous mettre moins 1, moins 2, moins 3, moins 4%... Ça ne va pas être possible. Et ce risque, encore une fois, est important. Je ne sais pas que c'est une obligation, je ne sais pas que ça va forcément arriver. Mais retenez bien, à chaque crise précédente, les taux baissent. Moins 3, moins 4%. On est déjà à moins 0,5% hein, en Europe. On est déjà à moins 0,5% en tour de directeur. Ils il tombent il tombe de 3 à 4% et de 4, et, et plutôt 5, 6% aux États-Unis. Il va, il va arriver la même chose par nécessité. Et le risque, c'est que euh, vos assurances et, et vos capitaux euh, se fassent euh, coincer. Parce que, alors, bien évidemment, à partir du moment où on vous applique ce genre de régime-là, on va aussi vous empêcher de sortir vos billes pour aller vers des choses qui, au moins, sont neutres, pour, comme des espèces. Si on fait ça, ça veut dire que tout d'un coup, les retraits d'espèces euh, vont être réduits à des portions congrues. Ça l'est déjà à peu près, hein, si vous voulez. Le, euh, allez essayer aujourd'hui de, de retirer beaucoup d'espèces en France, c'est devenu déjà très compliqué. Ça, il faut bien voir que le jour où ça arrive, tout est déjà en place. Mais ça veut dire par exemple aussi que s'il euh, va devenir de plus en plus compliqué d'acheter de l'or, l'or devient tout de, de coup vachement intéressant, c'est un truc qui ne perd pas sa valeur. Euh, D'ailleurs, ça, ça fait partie de mes recommandations. Il faut avoir un peu d'or physique. Euh, c'est très important. Et surtout. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, laisser votre argent non seulement sur votre fonds euro d'assurance-vie, qui a ce risque de se voir amputé tous les ans de peut-être 1, 2, 3, 4%, et exactement pareil sur votre compte courant ou sur euh, vos livrets. Le risque est réel. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut sortir, vos, débancariser en partie votre patrimoine en part de l'or physique, euh, par de la consommation, euh, de, de, des biens de consommation qui vont garder leur valeur. Euh, L'exemple euh, le plus euh, euh, <rire> le plus grossier de ça, c'est d'acheter sa Rolex, euh, dont on sait qu'elle va garder sa valeur au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui a une valeur d'échange. Euh, mais après, vous avez plein, plein d'autres biens qui vont garder, et des biens utiles, qui vont vous permettre aussi de, de, de, de devenir indépendant. Et après, quand vous avez du patrimoine assez conséquent, euh, bah vous n'allez peut-être pas non plus euh, tout sortir. Euh, à ce moment-là, détenir des obligations souveraines d'État euh, suisse, français, allemand, autrichien, euh, américain, euh, c'est probablement... Le meilleur refuge aujourd'hui, le temps de voir ce qui se passe. Et bien évidemment, euh, détenir une partie de ces choses-là dans des banques en dehors de la zone euro. Ça aussi, c'est des choses, ça fait des années que je travaille, et ça fait des années que je vous explique comment faire pour facilement, sans bouger de chez vous, euh, ouvrir des comptes euh, en dehors euh, de, de la zone euro et le faire euh, de manière facile, euh, facile et sécurisée. Donc voilà, euh, excusez-moi, c'est une vidéo un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, ces trois mois consécutifs de décollecte, c'était ça l'origine de cette vidéo, de décollecte nette de l'assurance-vie, c'est euh, la preuve que ça y est, euh, la prise de conscience que l'assurance-vie est un placement obsolète, qui ne permet plus euh, d'être le refuge qu'il était jusqu'à présent. Cette prise de conscience est là. Et du coup, elle va entraîner petit à petit une décollecte, et cette décollecte va s'accélérer. Que cette décollecte va être problématique parce que les assureurs sont dans une mauvaise position, parce que les investissements qu'ils ont faits dans ces fonds euros d'assurance-vie euh, obligés, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, c'est-à-dire qu'ils étaient coincés, euh, vont se retourner contre eux. Et j'avais oublié euh, deux autres choses qui sont réglementaires. C'est que les, euh, les réserves que ces assureurs euh, constituent euh, sont en train euh, de se faire gratter, grignoter euh, euh, par les assureurs eux-mêmes euh, pour pouvoir les utiliser comme fonds propres euh, pour, euh, pour euh, conforter leur solidité à eux donc ça veut dire que les réserves qui sont censées vous permettre de passer ce genre de tempête, ben on ne sait pas trop si elles sont encore là ou pas et dans quelle mesure hein. La plus connue, c'est la PPB, euh, qui euh, est passée dans les fonds propres des assureurs euh, entre Noël et le jour de l'an, euh, l'année dernière, 2019, euh, pendant que tout le monde était en train de digérer, ils ont fait ça euh, de manière extrêmement vicieuse. Et dernière chose, réglementaire, qui est que euh, les, les, les assureurs ont été très incités en 2019, et un peu de, déjà de, un peu depuis 2018, à investir sur les marchés actions. Les, en 2008, il y a eu de très mauvaises réglementations qui étaient passées pour interdire les marchés actions euh, aux assureurs, alors que s'ils avaient pu charger euh, en, en actions en 2008, euh, ils seraient assis sur un tas d'or aujourd'hui. Et en revanche, en 2019 euh, et en 2018, qui étaient les pires moments pour investir en action, euh, la réglementation les a incités très fortement euh, à le faire. Et donc ça, c'est une raison de plus euh, de faire attention à la fragilité des assureurs. Et donc une réglementation insensée des assureurs fragilisés et des portefeuilles qui ne sont pas robustes et, euh, et qui, en plus, ne vous permettent pas de placer à l'endroit où vous êtes le mieux pour vous réfugier, c'est-à-dire la détention en direct d'obligation pour bénéficier des baisses des taux, fait que euh, l'assurance vie n'est pas, n'est plus un bon placement. Il faut en sortir. Et maintenant qu'on se rend compte que le mouvement est en train de prendre, il faut en sortir vite, euh, parce que euh, plus la décollecte s'accélère, Déjà, plus les assureurs euh, vont, euh, vont, être, euh, vont avoir envie euh, de ralentir le flux et vont peut-être se mettre à rechigner un peu, euh, à honorer les rachats, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. moi <coughs> Les retours que j'ai sont excellents. Tous ceux qui veulent racheter leur assurance peuvent les racheter facilement. Mais là, ça va peut-être changer. Donc, si euh, vous vous posez des questions sur ce que vous voulez faire de votre assurance-vie dans les mois qui viennent, c'est maintenant qu'il faut vous en occuper. Et on sait que la période des grandes manœuvres pour les assurances-vie, les moments où ça se passe mal, les moments où les réglementations changent, c'est à partir de l'automne, c'est à l'automne, début de l'hiver. Et du coup, là, vous avez l'été maintenant pour pouvoir sortir. Après, l'automne, on va re-rentrer dans une période où ça va devenir compliqué. Donc, faites-le maintenant. Vous avez les alternatives. Euh, encore une fois, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume pour avoir les textes en dur, pour avoir les recommandations et pour pouvoir pour pouvoir agir de manière pratique. Et écoutez... Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous estimez qu'elle est utile et que les informations dedans euh, vous intéressent. Inscrivez-vous à, à la chaîne, euh, activez la cloche de notification, partagez cette vidéo, et surtout, euh, posez vos questions en commentaire, posez vos questions en commentaire, partagez. Euh, encore une fois, ce n'est que le début, hein, c'est un, un point de départ, euh, cette décollecte, qui est en train de changer totalement... Euh, le, le, le, le, le statut de l'assurance-vie, euh, c'est quelque chose qui a pris du temps, ça a mis trois ans, on y est. Ça y est, on est en train de se rendre compte collectivement que l'assurance-vie n'est plus le refuge qu'il était, il faut agir maintenant. Je vous souhaite une très bonne journée, c'était donc Guy de Lafortelle de l'Investisseur Sans Costume.